Les amis, aujourd'hui nous allons quitter l'hôtel pour aller euh, faire notre croisière. Car oui, on va faire une croisière, on s'est fait plaisir. Et lorsque je voulais partager avec vous, c'est toujours faire preuve de gratitude. On a trouvé qu'on a eu un bon service dans cette chambre d'hôtel, euh, absolument euh, gigantesque, fabuleuse. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est comme je le dis, toujours laisser des messages de gratitude pour le service que nous avons eu pour la femme de ménage qui est venu faire le ménage, ne jamais oublier de dire merci parce que ça fait tellement de bien à celui qui dit merci, mais également à celui qui reçoit le merci. Alors pour la petite anecdote, j'ai Camille qui a fait, qui a trouvé, hein, tiens, elle vient de se relever. Bonjour à tous, hein, coucou. Voilà, donc nous allons nous préparer et on se verra à la prochaine vidéo. On se reverra quand on sera sur le bateau et vous découvrirez quel genre de bateau. Je vous dis simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Chao, chao.